Alors aujourd'hui, à la fête du quartier maritime, euh, nous allons jouer en fait des petites scènes euh, autour euh, voilà, des choses qui peuvent se passer dans le bus. Ces scènes sont bien sûr exagérées hein, donc, euh, afin de faire réagir le public. Donc les gens seront invités à prendre le bus et euh, le public pourra réagir en fait. Euh, pour gérer un peu les situations. Ce qui serait peut-être chouette, c'est qu'à chaque carré, on fasse vraiment un arrêt entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ouvre les portes, qu'on ferme les portes, le nouveau rentre, l'autre sort, et je serais pour que euh, rien ne se joue dans la cabine. Comment on a préparé ce projet-ci En fait, on, on a, a d'abord essayé euh, de, de voir quelles étaient les, les premières problématique qui émergeait dès qu'on parlait de transport en commun, donc dès qu'on parlait de tram, de bus, de machin, on a fait un espèce de grand brainstorming avec les gamins et avec les, les chauffeurs pour, euh, ben pour voir un peu, tiens, quelles étaient les situations qui pouvaient amener des tensions, des frictions, des choses comme ça et puis après ça, on leur a donné deux ateliers d'impro où on a vraiment essayé juste d'insister sur comment construire une histoire en rapport avec un autre personnage en fait si je, suis de bus, hein, oublier, hein, je suis chauffeur de bus, il ne faut pas oublier, je suis chauffeur de bus. Non. on va pas prendre de à parler là depuis une heure. Bouteille de deux, vous, vous croyez dans un snack Mais vous Oui, vous croyez... oui, tout à fait. Allez, vas-y, ça. Juste avant, je n'avais pas de, comment on va dire ça, de contact, comme maintenant on a des contacts avec des jeunes, et je trouve franchement que c'était une très bonne idée de, de, allez, de se mettre avec les jeunes en tant que chauffeur. Donc ils se disent, voilà, c'est la personne qui se trouve derrière un, un volant en temps normal. Et c'est un autre contact, hein, parce que là, c'est pas ça, mais allez, ils n'osent même pas aborder le chauffeur. Des fois, ils passent, attention, le euh, chauffeur. Mais maintenant, c'est un autre contact. On rigole ensemble, on joue, on se fait des petits... Allez, ils se mettent un petit peu à notre niveau et on se met un petit peu à leur niveau. Et, et ça passe très très bien. En fait, on essaie de passer un message que euh, il faut respecter les... Les chauffeurs, les passagers, les si les places, femmes enceintes, personnes âgées, des trucs comme ça. Ah, on arrête de boucler tout le monde hein. Oh là, fait mais je suis vieux. On oh, oh, a pas, pas de problème ça hein. Y a pas de bouquet de vieux hein. Ouais. ouais. Je m'assois. Bah ah non, moi je suis déjà assis là. Je suis vieux. Non, bah et alors, on se dit, je m'en fous. Je suis vieux monsieur, je m'assois. <rire> Donc voilà, c'est terminé. Merci à tous. Ouais. On peut applaudir les comédiens, les comédiennes. sorti donc voilà,